J'espère que vous ayez tous les fameux sur vidéo, on de la personne parce que je n'ai pas de mieux chance les amis On est sur SkillPP comme d'habitude et je voulais juste commencer les l'intro dans le Hub Parce que les amis, il est 8h québécois, 8h du soir québécois Ce qui est à peu près 3h du matin, 2h du matin chez vous, je sais pas Et il y a encore 200 putains de connectés sur Skill Qu'est-ce qui se passe les amis, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur SkillPP Le casino a fait révolutionner les choses d'ailleurs Le casino a changé d'endroit vu qu'il y avait trop de, de gens Ouais, l'ancien Casino donc ils ont fait un nouveau truc avec plusieurs tables je vais vous montrer vite fait Donc il y a une table ici et en haut il y a plusieurs tables c'est ça l'endroit le plus intéressant 1, 2, 3, 4 tables donc euh, il y a 5 tables total pour parier c'est plutôt intéressant Comme vous pouvez voir j'ai tout perdu ma monnaie il me reste seulement 51 000 et j'ai plus beaucoup de, trop de stuff Enfin j'ai juste dit ça comme stuff space euh, j'ai vraiment tout perdu les amis et de toute façon, je suis bientôt euh, sur le point, euh, je crois, de quitter le serveur. Parce que j'ai fait quand même le tour du serveur. Et euh, j'attends juste la fin de la saison. En fait, on a 45 000 points. Il y a la Easy Tasia qui est, qui est en train de nous rattraper. Donc, il faudra faire attention à eux. Mais en soi, euh, peu importe si on termine premier ou deuxième. Ça me dérange pas. On va partager les points boutiques. Et je pense pas rejouer pour la saison 3. Je vous le dis franchement. Je suis honnête avec vous, les amis. Je pense vraiment pas rejouer la saison 3. Mais hey, on ne sait jamais... Peut-être qu'il y aura des méga nouveautés et puis je vais peut-être revenir. Mais pour l'instant, à part le casino qui est un peu intéressant, je ne vois pas comment euh, je pourrais continuer à jouer euh, sur le serveur. Parce que le des points de faction... Ça m'intéresse plus parce que ça coûte beaucoup trop cher les creepers et euh, pour ce que tu gagnes. En fait, tu gagnes quasiment rien à part des points. Donc, ça me, donne, ça me fait chier un peu, quoi, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. On va faire un, euh, un euh, pierre, feuille, ciseaux contre Bajulio Julio si bien sûr il accepte. Et nous allons euh, directement ensuite euh, regarder des séquences que j'ai filmées tout au long euh, de la semaine dernière. Donc, j'ai deux dons, je crois, dans ça. J'ai euh, une tombée des coffres. Non, la tombée des coffres, je vais pas la mettre. C'était de la merde, j'ai pas ouvert de coffre. Je vais pas mettre ça, mais j'ai euh, aussi mon ami qui triche à le comment ça s'appelle. Ça me fait chier les gens qui attendent. Ils attendent le rôle gros. Il a rien qui ça main, main supporte. Sa main supporte. Ils sont pas capables de, de juste choisir un truc et, et jouer quoi. Il faut qu'ils attendent. Ah bon enfin putain gros oh, truc de malade. Bon euh, donc quoi ouais, je disais euh, mon ami qui triche euh, au, euh, euh, au PvP box au PvP box à la reine du spawn. Donc, on va regarder tout ça. Et puis, comme d'habitude, les amis, je me fais fister à ce jeu. C'est un truc de malade, de gros. J'ai zéro, mais zéro chat. C'est un truc de fou. Mais vraiment un truc de fou, quoi. J'ai zéro, zéro, zéro, zéro fucking chat. Voilà, c'est 40 000 de perdus. Tout perdu. Allez, adieu. Adieu, ma monnaie. Euh, let's go. Euh, comment euh, Let's go vous montrer le clip où ce que mon ami triche à euh, mon ami C'est plutôt le monde de ma faction Parce que vous le savez les amis Je n'ai pas d'amis Mais euh, Un monde de ma faction Qui triche à l'arène Du spawn Let's go Donc là tu vas parier Ton seul space que t t as obtenu en votant Contre moi, moi Et moi, moi je viens de l'avoir Le seul space que j'ai eu hein. vous, Moi je l'ai eu en, en, dans un raid de mort à l'instant ouais. okay. T'es prêt Je suis à l'arène T'es où ah, je, vais, je vais casser des trucs hein, Si euh, Mets-toi dans l'arène Enfin inscris-toi C'est bon Bonne chance, moi, on est en attente l'internet Tu manges quoi, toi, avec C'est ce que tu fais, mec, toi? Un Big Mac avec des frites et une nicker quoi. Attends, je vais me Un quoi? Un Big Mac, est-ce-tu? Mais t'es dit quoi, enfin que t'aies dégayé? Euh, une liqueur. Je cherchais Moi, je prends un thé glacé, normalement. Ouais, c'est bon, le thé glacé. Eh, tu cheats, tu cheats, tu cheats, tu tapes de loin. Arrête, arrête, arrête, arrête, arrête. arrête Tu tapes de loin. Gros, ça de ouf, arrête de tricher. Arrête de tricher, t'as triché, gros. Arrête de tricher, arrête de tricher gros. Tu lagues de ouf gros, tu t'es fait larguer, c'est bon. Je vais le dire à la police, c'est bon. A plus mec. Je vais dire à la police. Mais gros, c'est ma coup de base, c'est ma coup de base. Ah bah ouais bah c'est ça, c'est pas juste. Redonne. Redonne, Ça, t'as triché gros. Tu lagues de ouf, ça c'est pas juste. Attends, attends. Si tu gagnes, ok, je te donne deux points critiques. Par exemple, si je gagne, tu me donnes tes deux Ok, Qu'est-ce qu'il y a Si si tu gagnes, je te donne deux points critiques. Non mais deux spaces c'est chaud Vas-y vas-y fais-le fais le c'est deux points boutique si tu peux en avoir 4 c'est deux Ouais tu peux en avoir 4 space si tu si tu gagnes Vas-y fais-le Les deux premiers space de ma vie mec Porte tes couilles fais-le contre lui gros Allez je vous regarde à l'arrière fin moi Ouais gros impossible il lag T'as vu comment il lag gros Non c'est possible Mec il s'est muté tout Il s'est muté tout ça il lag, de... il, il se fait tricher, mec. Nathan, tu lags, t'as gueule Il se fait mais tricher, mec. mec. Si, si, tu triches, ans, gros. Et Arrête, et tu et triches. Icons, tu te fais lag, tu, fais like, tu te là, fais lag like pour gagner, gros. Arrête mais de me Nathan, je Nathan, gros. Je te, te donne une fois deux points boutique, c'est mort, tu redonnes l'espèce à Icons aussi. Il triche, mec. mec Non, non, tu triches. Nathan, Nathan. drôle Ok, si je trouve quelque chose, je te blacklist. Ok. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, on te Ok, Gros, tu me rends mon space, tu triches à l'arène, gros. J'ai tout rec et je vais le montrer aux admins, ça va te faire ban. Donc, euh, redonne mon space, bollah. Pec ben, il va avoir un hit, Ça va me prendre 3 secondes, je vais wow les gars donc en fait euh, euh, désolé en fait <rire> j'ai de dire qu en fait j'ai vendu un stack de creeper à Life Gamers encore une fois pour 50 000 de monnaie donc ça revient à peu près à 800 dollars le creeper 766 dollars le creeper donc c'est plutôt bien pour moi euh, ça me fait 5 pb pour un stack de creeper et juste avant j'avais acheté 48 creeper pour 20 000 donc vous voyez très bon profit il nous reste encore deux stacks et j'en ai quelques-uns à l'HDV je vais juste retirer par exemple mes 4 j'en ai 4 que je dois retirer à l'HDV parce que j'en J'en ai besoin de 4 pour refaire un stack. Donc là, j'en ai 3. Un dernier euh, Creeper, voilà, juste comme ça. Il faut toujours que je garde 2 stacks parce que pour pire coeur, ça en prend 128 Creeper. Donc voilà. Euh, plutôt cool comme trade, merci encore à Life Gamers La dernière fois, elle m'avait bien arnaqué quand même euh, J'ai vu des commentaires de ma vidéo, vous m'avez dit Ouais, écoute, euh, la meuf elle t'a niqué euh, Ou le gars elle t'a niqué, en fait, euh, ça valait pas du tout Et en fait, vous avez raison euh, Avec le calcul, j'ai pas pensé sur le coup Mais avec le calcul, ça vaut beaucoup plus que ça Donc bon, c'est pas grave, salut les amis, c'est Poppy Salut Poppy Donc euh, en fait, bon, c'est pas grave Mais cette fois-ci, on a eu quelques profits sur elle à tout de suite les amis Merci pour, pour ton don, mon ami, c'est très aimable. J'ai donné 8 joints à cheater, comme ça tu pourras fumer un bon gros joint, sa mère. Donc une épée qui a plus de Reaper, ainsi qu'une pépite de Space Space, space Obsidienne. Pépite spatienne, ça veut rien dire, une pépite de Space qui aurait dû appeler, mais bon, c'est pas grave. C'est ce qu'il pépé, faut pas leur en vouloir. Ok, je suis en face de toi, mec. Vas-y, slash trade Icon. Slash trade alors donc là c'est le plus gros de ton de ta vie j'espère Ouh, skill pickaxe farm Max, oh là là, ça rigole plus C'est pas le plus gros mais c'est un des plus gros gros Je vais quand même, euh, vais quand même le mettre en vidéo Est-ce que t'as une chaîne Youtube ou quelque chose où ce que les gens tu veux qu'ils s'abonnent Euh ouais bah ben, j'aimerais bien euh, dans la description Au pire tu pourras mettre le lien Ok je vais mettre le lien de ta chaîne Tu me l'envoies sur TS s'il te plaît mon ami pas souci Parfait